Si vous voulez, il y a, il y a, il y a un aspect, l aspect du documentaire que je, que je trouve un peu faible, justement, c'est qu'on ne on, on met, met pas du tout l'accent uh, sur, uh, sur la corruption qui a, qui a entaché uh, la, la, la privatisation des services. Uh, en Espagne, c'est absolument monstrueux. Il uh, y a eu une grande vague de, de privatisation dans les années 80-90 en Espagne, euh, donc, euh, eau, eau, eau, eau potable, assainissement, déchets, tout y est passé, quoi. Et euh, systématiquement, pratiquement tout le temps, les, les, les, les, les élus ont été corrompus, euh, que ce soit des, que ce soit des, des, des élus euh, du Parti populaire ou du Parti socialiste. Il y a eu euh, un, un, un niveau de corruption absolument incroyable. Euh, donc, euh, quand, quand j'explique ça à, à, des, à des Français, ils me disent oh « Oui, mais ça, c'est... » Ça, c'est l'Espagne, c'est les pays du Sud, euh, on, a, on a aussi ça en, en Europe de l'Est, mais, mais, mais pas chez nous, quoi. En fait, en il fait, y a aussi de la corruption chez nous. Quoi. Bon, elle, elle, elle est plus masquée, plus hypocrite, euh, mais, euh, mais euh, par exemple, par exemple alors, te, alors, en Espagne, systématiquement, il euh, y, euh, y a des entreprises privées, euh, que, ce soit, que ce soit Veolia ou Suez, euh, mais aussi à à euh, euh, Aguas de Valencia, donc tout, tout, des, des, des, des entreprises privées espagnoles, euh, filaient aux élus euh, des valises de remplies de billets. Quoi. Euh, ils finançaient leur campagne électorale, euh, ils, ils embauchaient euh, des membres de leur famille sur des emplois fictifs, enfin, bon, vraiment la totale. Et si on regarde par exemple ce qui s'est passé à Montpellier, on a eu ça aussi. On a, on a eu la valise de billets, euh, euh, on, a, euh, euh, on, on, on, on a eu euh, le, euh, la possibilité euh, pour, euh, pour Georges Fraîche, à partir d'un droit d'entrée, de, de, de, de construire le quorum et, et, et de se faire bousser auprès au de la population au niveau des élections, etc. Donc, donc on a. On a ce phénomène de corruption, il existe vraiment partout, quoi. Il existe vraiment partout. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait, qu ait pas Jean-Luc Toulis, parce que Jean-Luc Toulis est assez spécialisé sur les questions, les questions de la corruption, puisqu'il est, il est président d'une un, association qui s'appelle Fric, qui se charge de dénoncer les affaires de corruption en... Les services publics, etc. Et, euh, et, euh, et il veut expliquer, par exemple, le, le niveau de corruption incroyable qu'il y a eu, euh, y a eu euh, au niveau du syndicat euh, d'assainissement euh, d'Île-de-France, au niveau du CIAP. Les, les, euh, les, les élus ont, ont touché de l'argent. Alors. Le, le, le, le, les entreprises privées leur ont payé des voyages. Ils ah, euh, euh, sont dans le canard. Euh, oui, bon. Lui. Mais il y a eu un film dans ah, le Avec fi le film sur Arcté, euh, je, je crois. Et donc, euh, donc ça, ça existe aussi en France. Ça existe aussi en France. Euh, et, dans le film, ils insistent surtout sur le, le, le fait. Que le, le, le maire, pour des raisons à la fois idéologiques et des raisons de, de, de, de fric, a attend, tendance à se débarrasser du service public et, et à le déléguer à, à l'entreprise privée. C'est vrai que ça existe aussi. Quoi. Euh, nous, nous, euh, moi, j'ai discuté avec, avec beaucoup d'élus, euh, pas seulement sur la métropole de Montpellier, mais aussi à, à d'autres endroits, euh, qui disent. La gestion de l'eau, c'est compliqué, on n'a pas les compétences, euh, euh, c'est plus facile de, de, de filer au privé, etc. Donc, donc euh, effectivement, il c'est un, un, un argument aussi qui, qui, pousse, qui pousse à la, à, à, à, à la privatisation.